Et donc, en fait, c'est un modèle paradoxal, parce que plus il y a le besoin de collaboration, d'activité des collaborateurs, et plus, d'une certaine manière, euh, nombre de ceux-ci se sentent dépossédés des grandes décisions, parce que c'est pris par... Euh, par euh, les conseils d'administration, parce qu'il faut dégraisser, parce que c'est les résultats trimestriels qui peuvent dicter les, les, résultats, les, les, les, les, les décisions des entreprises. Et que, donc, d'un côté, il y a de plus en plus de proximité, ou d'exigence de, de, de, de proximité, et d'un autre côté, on voit de plus en plus de distance euh, euh, par rapport euh, aux grandes décisions, et qui fait que même les cadres, aujourd'hui, on le voit dans de nombreuses enquêtes, témoignent de cette distanciation vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et donc, il y, y a les deux. D'un côté, on voit qu'il y a ce besoin-là, hein, d'activité, de participation, de collaboration, euh, etc., qui est nécessaire à l'entreprise, mais aussi pour nous, probablement, parce que les gens sont mieux formés, ils ont un besoin d'être plus actifs, de, de mobiliser leur intelligence. Et d'un autre côté, ils sentent que les grandes décisions leur échappent. Que Si vous délocalisez votre entreprise, si vous décidez de couper dans les effectifs, ben, ça, ce n'est plus le modèle collaboratif. Et donc, il faut, il faut quand même ne pas, être, ne, ne, ne pas prendre le, ce modèle-là comme un absolu et, et, et, et de voir que les deux cohabitent et cohabitent parfois, euh, dans une dans un antagonisme fort et, et c'est sans doute un des des, des, euh, des défis de l'entreprise du 21e siècle parce que comment l'entreprise demande de plus en plus la collaboration elle demande de plus en plus qu'il y ait une mobilisation une implication, comme on dit hein, euh, des acteurs mais en même temps, les, les, les, les cadres en particulier, sont, ils, ils, ils voient bien les choses, ils voient. Ils disent, bon, est-ce qu'on n'est pas des, des variables d'ajustement Et qu'est-ce qu'on va faire de nous euh, dès qu'il y, y aura un début de tempête Et c'est ce qui fait que le, le, le, le modèle, me semble-t-il, qui, qui, qui se développe, c'est que d'un côté, les individus ont de plus en plus de ou les cadres en tout cas, un désir d'engagement pour réaliser un travail intelligent. Euh, et donc sous ce plan-là, plan il n'y a pas de souci à se faire, mais qu'en même temps, il y a une distanciation vis-à-vis -vis du collectif que représente l'entreprise. Alors, face à ça, eh bien c'est là le génie de l'entreprise qui doit savoir précisément remobiliser leurs cadres et leur, euh, euh, leur cadre et, euh, et leurs salariés. L'entreprise ne peut pas se contenter, ne peut pas accepter ces ce, ce dichotomies.